Les marques territoriales. Ah, les marques ah, Que de dialogues, que de débats autour des marques Et Mon logo, ma marque, etc. Une marque, ça n'est pas une fin en soi. Une marque, ça a plusieurs vocations. La première vocation d'une marque, c'est de rassembler les acteurs. Et donc, vous avez des marques qui sont là pour rassembler les acteurs, publics, privés, associatifs, pour travailler ensemble autour d'un projet d'attractivité. Et donc, la marque, elle est là pour créer le territoire neutre dans lequel les acteurs vont construire cette stratégie et la mettre en œuvre. On n'est pas sous un étendard d'une collectivité, sous une entreprise, sous un étendard d'État, que sais-je. On est dans notre espace à nous et on construit dans cet espace ce que l'on veut faire ensemble. Ça, c'est une vision de la marque qui est une marque rassembleuse. C'est presque une marque locale destinée à montrer qu'on travaille. Mais une marque, elle a aussi une vocation, dans certains cas, de changer ou d'affirmer une destination de changer les perceptions l'image qu'on peut avoir sur un territoire. Et là, on va rentrer dans ce qu'on appelle en effet une politique de marque. Et évidemment, ça va passer par la question du nom. Et alors là, à nouveau, beaucoup de débats dans les territoires, doit-on créer un nom à partir de zéro Mais non, souvent, nos noms existent. Ils sont ancrés dans l'histoire. Nous ne sommes pas une entreprise qui sort un nouveau modèle de voiture ou une nouvelle lessive. Nous avons des territoires identitaires avec des lieux qui parlent. Donc la marque, les marques, elles préexistent, à vous. elles nous préexistent. La question, c'est comment on va les utiliser pour aller plus loin. Et donc, la question, c'est de partir du nom, des noms qui existent, et de leur associer, quelquefois, un mot à côté, une expression, une baseline, pour montrer qu'on qu veut aller au-delà de la perception. Je vous donne un exemple, étant à Paris, la marque Paris. C'est une marque formidable, Paris. C'est une marque qui vaut plus que le premier producteur mondial de soda, qui est américain est basé à Atlanta. Vous voyez, ne pas bien. Eh bien, cette marque, quand vous regardez dans le détail, elle est très forte, mais en même temps, elle enferme. Elle enferme dans quoi Elle enferme dans la vision d'un Paris, qui est un Paris touristique, le Paris aussi des amoureux, mais le Paris aussi haussmannien. Donc, elle enferme dans un territoire géographique et un territoire économique qui est très touristique et très géographique. Et donc, pour changer, élargir, changer cette réputation, une politique de marque, elle va consister à s'appuyer sur le mot Paris, mais aller au-delà, d'où les marques Paris Région, les marques Grand Paris, etc., qui visent à dire, mais vous connaissez Paris, et on va vous, non pas aller contre vos perceptions, mais vous montrer qu'on a quelque chose de plus et de différent à vous proposer. Et c'est ça qui est essentiel. C'est de bien avoir conscience qu'on a une des marques qui nous préexiste et on va utiliser ces noms et on va essayer d'agir à travers une politique de marque sur le contenu, les perceptions que peuvent avoir nos interlocuteurs, qu'ils soient proches ou lointains. Et donc on va agir par une politique de marque sur cette perception et ces images. Et puis on va montrer qu'on travaille ensemble et on va avoir une marque, les Américains parleraient de partnership, d'alliance, euh, qui montre que finalement on travaille ensemble pour cette ville, pour ce département, pour cette région, surtout pour cette destination, qu'elle soit économique, touristique, tout ce que vous voulez et de façon à être les plus convaincantes possibles. Voilà pour moi ce qu'est une politique de marque. Et voilà pourquoi, pour moi, dans les politiques de marque, l'essentiel, ça n'est pas la couleur à nouveau du logo, la forme du logo, c'est bien ce que vous voulez faire passer pour agir sur les représentations que peuvent avoir vos interlocuteurs, que ce soit vos clients finaux, que ce soit des prescripteurs de votre destination.